Salut tout le monde, c'est Winman, contre avec vous. Et oui, c'est Winman et non pas Aquaman. Euh, je viens d'arroser mes plantes. Là, faut que ça bouge. faut que ça bouge. Euh, toujours sous mes deux lumières, Vipar Spectra. Toujours avec mes deux fans. Une ici. Une ici. Humidificateur. Pas satisfait. Pas satisfait de ma growth. Euh, beaucoup, beaucoup de changements. Changer la hauteur des lumières. Euh, Les lumières étaient collées sur mes plans, vraiment trop près. Euh, malgré, malgré, malgré que le PPFD était adéquat, euh, j'ai vraiment monté mes lumières, ajusté euh, l'intensité des lumières. Aujourd'hui euh, un litre. <coughs> un litre euh, d'eau avec des nutriments remo à mes 6 plantes. Des 5 kinkush <coughs> et un dans le fond, là vous le savez très bien. Le dossier Purple punch. J'ai pris une décision euh, qui va en décevoir. Euh, plus qu'un. Euh, vu que j'aime pas ma grow, euh, on sait pas si on va avoir des mâles, des hermaphrodites avec les King Kush. Euh, ça ne pousse, pousse pas très bien. J'ai pris la décision de pas acheter de prédateurs pour les trips. J'ai décidé euh, de tourner sans fleurs bientôt. On va, on va changer de contenant. On va changer de contenant. Euh, dans la prochaine vidéo, on va changer de contenant, on va mettre ça dans les 5 gallons. Je veux pas avoir de spider mite, man. Les trips sont là, les trips sont là, sont déjà là, les trips. Beaucoup. Mais comme je te dis, je sais pas ce que ça va donner ces king-couches-là, là... là euh, c'est plutôt une expérience, plus que d'autres choses. L'expérience, c'est quoi? Ben, c'est de faire pousser des graines de cannabis. Qui proviennent de cocottes donc des cocottes qui ont été euh, pollinisées qu'on dit pollinisées donc euh, je n'investirai pas là écoutez le gaz l'essence c'est vraiment très dispendieux 1,97 le litre ça va pas bien dans le monde euh, mais là écoutez euh, c'est le budget le budget c'est pas évident et puis, je pas de prédateurs euh, à cause du budget, à cause que les King Kush n'ont pas l'air trop intéressants présentement. Et puis, je vous en avais parlé dans la dernière vidéo, si j'achète des prédateurs pour tuer les Trips, je vais avoir 25 sachets. 25 sachets pour 25 plantes. J'ai 6 plantes présentement. Je suis en train de faire pousser 6 autres plantes, mais ils sont trop petits. Donc, euh, vous savez, je viens de sortir d'une grow, j'ai du cannabis, donc je me suis pas précipité pour faire euh, un autre grow là, de 12 plants. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé avec ça ici. Et puis, on va tourner sans floraison. Et puis, je vais recommencer un autre grow de 12 plants. Donc, je sais pas qu ce qui va arriver, là, mais... Euh je vais parler à de mes amis, s'ils voudraient peut-être acheter des prédateurs avec moi. On va séparer les sachets. Mais, je n'achèterai pas de prédateurs. Euh, je n'ai pas trouvé de commanditaire non plus présentement pour euh, les prédateurs. J'aurais aimé avoir un commanditaire. Donc, euh, un appel à tous pour un commanditaire des prédateurs pour win Donc, euh, ajustement à la lumière, l'intensité de la lumière. On vient de donner des nutriments. On va regarder notre tableau VPD, on va euh, mettre ça en... Quand, quand, quand on regarde le tableau, quand on regarde le tableau VPD, c'est indiqué euh, début de croissance ou fin de croissance. Selon les tableaux, là si j'ai bien remarqué, le tableau que j'utilise présentement, je ne sais pas s'il doit être bon, là, ça n'a pas l'air d'être écœurant. Donc on regarde le résultat que j'ai en ce moment. Mais... Euh, en tout cas, regardez votre tableau pour bien mettre la bonne humidité avec la bonne température pour que ça soit performant. En tout cas, moi, je suis vraiment pas le meilleur pour la croissance. On dirait que j'ai plus de talent pour la floraison. Mais pourtant, ça devrait être le contraire. La croissance, ça devrait être plus facile. En tout cas, je vous laisse là-dessus un petit commentaire, un pouce. Et puis dans la prochaine vidéo, on va mettre ça dans les 5 gallons, on va grossir des contenants. On va peut-être leur donner euh, une chance, ou je sais pas. Donc c'était euh, le suivi de la Grow avec la Vipar Spectra XS2000. Et le modèle à droite, la P2000. Deux lumières de Vipar Spectra. Merci gang, à la prochaine. Ciao!